Hello les amis, ça fait un mois et demi que j'ai pas fait d'épisode de vlog et et, et j'ai énormément de choses à vous partager. J'ai carrément fait une liste, euh, donc déjà ravi de vous retrouver. Pour ceux qui euh, suivent pas le vlog euh, et, ou qui ne le connaissent pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait notre connaissance. Le but, c'est que ça fait plusieurs années maintenant que je partage les coulisses de mon business pour vous aider, vous encourager à développer votre business d'entrepreneur, de coach, de formateur et euh, Bien que j'aime bien vous donner des conseils, j'ose penser qu'à euh, un moment donné, ce qui peut le plus vous impacter, c'est simplement de vous partager la réalité des coulisses d'un entrepreneur euh, qui fait ça depuis euh, 12 ans presque. Alors, la première chose, je vais commencer par ça. J'ai couru le marathon de Paris 2021. Alors, euh, j'ai pris mon temps en 5h30 et du coup, j'en suis hyper fier. Par contre, je suis pas hyper fier du gars qui a fait le design. C'est euh, Ouais, ça ressemble à un jouet. Euh, mais je suis hyper content, hyper content. C'était un challenge. C'est la deuxième fois que je cours un marathon. Par contre, j'ai pas atteint mon objectif de course, mais euh, c'est OK. Et euh, je vous invite à expérimenter certaines choses dans votre vie où vous appuyez sur sur certaines choses dans votre vie pour avoir confiance dans votre business, notamment. Euh, mon épouse, qui a eu euh, un, un accouchement physiologique, je ne rentre pas dans les détails, euh, bah, je sais qu'elle a appris ça, que euh, par exemple, si vous êtes maman et que vous avez déjà accouché, appuyez-vous sur wow, cet exploit que vous avez réalisé, quand même, vous avez donné la vie pour vous aider dans votre business. Donc moi, c'est l'un des objectifs que j'avais à travers ce, ce marathon de... Ouf, me redonner des forces et de, et de me prouver à moi-même que euh, je suis capable de faire de grandes choses. Et du coup, cette médaille, ce souvenir me permet euh, de constamment me rappeler que je suis capable de faire des choses peut-être bien plus grandes que euh, je ne l'imagine. Donc ça, c'est ça, euh, le marathon. Deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est la raison pour laquelle euh, j'étais pas mal absent euh, ces derniers temps c'est qu'on a organisé un sommet, et c'est parti un peu de euh, nulle part, avec une discussion avec un, un membre de, de l'équipe. Euh, et euh, voilà, on a lancé un sommet pour relancer une machine marketing. En fait, on était en mode, on a senti un petit coup de mou cet été, on voulait relancer des ventes et relancer un business. Euh, D'ailleurs, il faut que je vous parle de ça aussi. Euh, et du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qui marche bien, en fait, dans ce qu'on fait bah, C'est les sommets, et du coup, plutôt que d'en faire un par an, on en a fait un deuxième. Et c'était génial, il y avait 19 intervenants, il euh, y a eu plus de 2000 inscrits. Euh, dont 1600 nouvelles personnes qui ont rejoint la communauté, donc ça c'est génial je vous salue si vous, vous m'avez découvert grâce au, au sommet euh, bah, si ça vous intéresse pour les coulisses du business, bah, évidemment que c'est en train de me ramener des clients parce que euh, c'était assez récent donc euh, les choses sont en train de se faire et c'était juste euh, génial, génial d'avoir passé autant de temps avec, euh, avec des super super entrepreneurs donc la prochaine fois que vous si vous n'avez si pas participé, euh, ben, la prochaine fois que vous voyez passer l'annonce, inscrivez-vous vraiment. Et si vous avez participé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment ça a été. Euh, du coup, du coup, le sommet, ouais, plus de 2000 inscrits, 50 passes VIP vendues, 40 euh, notamment. Donc, ça nous a apporté peut-être 3000 euros de chiffre d'affaires. Euh, mais c'est surtout un produit d'appel pour la suite. Donc, euh, voilà. On a fait l'immersion avec les clients, donc pour notre programme d'accompagnement, on a fait une immersion de deux jours en région parisienne. C'était juste génial. Plus tard, j'aurai un monteur vidéo et quand je dirai c'est génial, il vous montrera les vidéos et les photos. Mais c'était vraiment, c'était vraiment génial. J'ai passé un super bon temps. Et surtout, les clients ont passé un bon temps et ils ont pu s'encourager entre eux. Donc, on a travaillé sur notre vision, on a eu un invité spécial, on a eu une journée de communauté où des clients à nous ont partagé leur parcours. Bref, c'était juste euh, trop cool. Autre chose. Ah, ça, c'est moins glorieux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'expression. En anglais, on dit qu'on est souvent « lonely at the top ». C'est qu'au fur et à mesure qu'on monte sur le sommet de l'entrepreneuriat et qu'on atteint le sommet, et eh ben en fait, on se retrouve euh, euh, tout seul. On se retrouve en mode, il euh, n'y ben, a personne pour m'écouter, il n'y a personne pour me comprendre. Euh, on se retrouve seul, en fait. On se retrouve seul. Et, euh, et notamment, je vous partage ça parce que derrière moi, j'ai carrément une personne dans mon équipe qui nous a critiqués sur… Euh, euh, bah, L'éthique euh, de notre entreprise, sur mon éthique. Et waouh, ça. Euh, alors, si je vous dis que ça, ça fait mal, vous allez me dire, il bah, n'y a que la vérité qui me laisse. Euh, mais ça m'a fait mal parce qu'en en fait, euh, bah, cette personne, elle nous connaît très bien. Et je me suis dit, mais comment on en est arrivé à ce qu'elle doute de notre éthique euh, Et je lui ai même dit, mais pff, si on faisait des choses de manière pas éthique, ça faisait. Ça ferait longtemps qu'on serait millionnaire. Je dis pas que quand on est millionnaire, on fait des choses de... pas éthiques. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, puisque je compte euh, viser le million dans les années à venir. Mais euh, ouais, c'était dur en fait. C'était dur euh, de se dire, mais mince, on fait un boulot dingue. Tout n'est pas parfait. OK, tout n'est pas parfait. Mais de se retrouver par une membre de l'équipe en plus, nous critiquer, nous, nous remettre en cause notre éthique, c'était difficile. Et en fait, bah, ça s'est fait un peu en couple. Forcément, c'est trop délicat, je ne peux pas vous en parler, hein. euh, mais c'est venu aussi avec une cliente euh, qui, a, qui, a, voilà, qui a douté de, qui doute de notre éthique. Je n'en dis pas plus, mais euh, parce que peut-être que la personne regarde et, et elle sait euh, tout l'amour que j'ai pour elle, mais néanmoins, j'ose penser que euh, Allez, je vais vous dire les choses autrement. Quand on accompagne des gens, on ne peut pas tout contrôler chez eux et certainement pas leur vie privée et certainement pas leurs émotions et ce qui leur arrive à euh, un instant T. Donc, si jamais vous prenez des critiques, vous prenez des remarques, parce que plus vous allez avancer, plus ça va se faire, sachez juste ne pas prendre personnellement euh, certaines choses. Okay voilà. Par contre, ça, je peux vous dire, c'est que cette cliente s'est retournée en mode... Euh, où est-ce que vous faites dans le monde du coaching, euh, quoi, critiquer le monde du coaching? Et du coup, ça montre bien que ce n'est pas une critique personnelle vis-à-vis -vis de moi. Mmh, mais quelquefois, si vous avez des insatisfaits, je, je, je prends des pincettes, hein. que quand vous avez des clients insatisfaits, posez-vous la question avant de réagir à chaud, de vous dire, OK, est-ce qu'elle me parle vraiment à moi là? Est-ce qu'elle s'adresse vraiment à mon produit? Ou est-ce qu'elle est elle vit pas des choses dans sa vie ou est-ce qu'elle ne s'adresse pas à un ensemble de personnes et que ça tombe juste sur moi donc j'espère que voilà, ce, ce témoignage qui n'est pas très agréable à vous partager bah, peut, vous donnera des forces le jour où vous ferez face à des critiques je ne suis pas en train de dire attention que quand vous avez des critiques c'est forcément de la faute de vos clients et que vous n'avez aucune responsabilité et que vous n'avez rien à faire mais en tout cas ce n'est pas toujours vous mais remettez-vous toujours quand même en question euh, autre chose dont je je suis désolé, je suis, ça doit être frustrant pour vous, que, que je vous parle de choses et après je, peux, je vous dis que je ne peux pas vous en parler mais disons qu'on m'a fait une proposition dernièrement euh, pour euh, rejoindre un, un projet euh, et euh, bon, ça m'a pas mal flatté ça m'a pas mal flatté et on est au tout, tout, tout début de cette discussion, et donc il n'y a absolument rien de fait, il n'y a même pas une proposition concrète mais ça m'a quand même flatté et peut-être... <rire> ce que je peux vous apporter à travers ce retour d'expérience, c'est que parfois, vous êtes dans votre truc, il y a des résultats, il n'y a pas de résultats, et souvent, vous déterminez votre curseur, votre curseur de, de valeur, de votre perception de vous-même. Votre perception de vous-même se fait au gré de vos résultats ou de l'absence de résultats. Sauf que ce n'est pas ça, en fait. Cette personne qui a pensé à moi, ce qu'elle voit, c'est mon potentiel, mes actions... Et parfois, les résultats sont là et parfois, les, les résultats ne sont pas là. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à autre chose dont je veux vous parler aussi. Je note. Et, euh, et là où je veux en venir, c'est que vous êtes certainement bien meilleur que vous le pensez. C'est juste que trop souvent, on évalue, surtout en tant qu'entrepreneur, c'est un peu normal. C'est que vous évaluez votre valeur personnelle notamment à travers vos résultats. Alors que c'est pas la meilleure manière de valoriser les choses. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont milliardaires qui sont 100 fois meilleurs que des millionnaires. C'est pas parce que vous avez des gens millionnaires qui sont 100 fois meilleurs que ceux qui gagnent que 2000 euros par mois. Okay vous comprenez bien que c'est pas aussi arithmétique. Donc, si ça peut vous aider de vous dire, euh, OK, aujourd'hui, vous avez peut-être pas les résultats que vous voulez, vous voulez ou que vous pensez euh, vouloir, vous euh, vous sentez peut-être nul, eh ben, sachez que un regard extérieur pour vous aider à vous montrer que vous êtes bien meilleur euh, que vous ne le pensez. Et donc, si vous n'avez pas ce regard extérieur, bah, posez-vous la question. OK. Objectivement, est-ce que j'ai pas plus de valeur que l'émotion que je ressens en ce moment Je voulais aussi vous parler de chance. Qu'est-ce que Lingen veut dire par là J'étais en train de lire un livre. Ah bah tiens, encore autre chose. Comme ça, je vais en peut-être parler une autre fois. Je lisais un livre. Bon, j'étais à une immersion dans un mastermind dont je fais partie. Et la question de l'argent est revenue. Et je croyais avoir fait un bon travail sur ma relation à l'argent, mais pas fait, totalement encore. Et du coup, j'ai acheté un livre qui s'appelle The Psychology of Money la psychologie du livre. Je ne pas vous recommander. Hein. Je, je suis en train de l'écouter en audio. Il est bien, mais bon, ouais. bref. Par contre, un truc hyper intéressant, c'est cette notion de chance. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il dit qu'en en fait, les réussites et les échecs sont parfois liés à de la chance et à de la malchance, à être au bon endroit, au bon moment. Et ça, pour moi, je refusais de l'accepter parce que je trouvais que c'était une excuse. En tant qu'entrepreneur, on apprend à se responsabiliser. On ne va pas accuser la chance ou la malchance. On ne va pas accuser la malchance si on n'arrive pas à faire des ventes. Et je, ça m'a quand même ouvert l'esprit. Et si c'était peut-être aussi un peu le cas Et si la malchance pouvait être aussi une explication à votre business qui décolle pas Parce qu'il y a une réalité euh, macroéconomique, par exemple. <rire> Pendant les temps de confinement, le business comme le mien fonctionne mieux que quand il n'y a pas de confinement. Mais ça, c'est un truc que je ne contrôle pas du tout. Donc, c'est une histoire de chance et de pas de chance. Parce que le Refuser que quand j'échoue, c'est parce que j'ai pas de chance, ça veut aussi dire que je refuse de dire que j'ai de la chance quand je réussis. Je sais pas si je vous ai perdu. Si je nie l'existence de la malchance, je suis en mode Oh Lingen, t'as fait ce lancement, ça n'a pas marché, arrête d'accuser euh, l'univers, euh, les circonstances. T'as juste été nul, remets-toi en question. Ça, c'est un peu la voix que je me donne, tu vois. Parce qu'en en bon entrepreneur macho, si ça marche pas, c'est de ta faute. Euh, bah Ce même Lingen, quand ça marche, il se dit quoi Bah Si quand ça marche pas, c'est de ta faute, Lingen, quand ça marche, c'est que grâce à toi. Bah Non, c'est pas lié au, à l'économie, aux circonstances. T'es le meilleur, euh, euh, c'est toi le responsable, tu contrôles tout. Et bah, En fait, non, dans, ni l'un ni l'autre. Quand ça ne marche pas, c'est en grande partie de votre faute, mais ce n'est pas que votre faute. Et quand ça marche, et c'est là où c'est dur, c'est quand ça marche, en fait, Lingen, ce n'est pas que grâce à toi. Et du coup, bah, je commence à accepter l'idée de chance, pas chance dans le business. Et je pense que ça peut vous aider aussi. Euh, moi inclus, les confinements ont profité à beaucoup de business, de coach comme mon business. Et euh, c'est un coup de chance, en fait. Et ceux qui ont qui ont capitalisé sur cette chance ont développé leur business et les autres non. Et euh, moi, l'erreur que j'ai déjà partagée par le passé, c'est que j'ai j'ai surfé sur cette vague et plutôt que de réinvestir dans mon marketing, j'ai pas réinvesti dans mon marketing quand j'étais au top. Et du coup, quand la vague est redescendue, et ben je suis redescendu un peu avec la vague. Parce que justement, euh, je me suis dit « si ça marche en février-mars, ça va marcher en juin, juillet-août. » Non, en fait, février-mars, c'était une période plus propice au business que euh, juin, juillet-août. Et du coup, j'ai pris des mauvaises décisions à ce moment-là. J'ai sous-estimé le rôle de la chance dans mon business. Et c'est dur de vous dire ça. Oh, de vous dire que, en fait, si j'ai réussi, ce n'est pas que parce que je suis beau, fort, drôle, intelligent. C'est aussi parce que j'ai eu de la chance. » Mais ça fait du bien aussi de se dire que quand on réussit moins, c'est aussi un peu à pas de chance. Mais attention, à doser, hein, à doser, à doser. Euh, faites pas votre victime et en même temps, vous prenez pas pour le roi du monde. Ok, je pense que vous avez compris le message. Dernière chose à vous partager. J'ai décidé euh, de changer de... de... Ouais, c'est presque douloureux de vous dire ça, mais j'ai décidé de changer de niche. J'ai décidé de m'adresser non plus dans le cadre de mon accompagnement aux débutants qui veulent juste gagner 1000, 2000 euros par mois, ce qui est déjà top. C'est des clients que j'ai accompagnés pendant 18 mois et je me suis grave amusé. Aujourd'hui, j'ai envie d'aider des coachs, formateurs qui gagnent entre 0 et 5000 euros par mois parce que tu peux, vouloir, tu peux gagner 0 et être hyper ambitieux et avoir tout pour réussir rapidement mais je veux aider ceux qui ont comme ambition en 2022 notamment de gagner 10, 15 000 euros par mois, voire plus. Pour des bonnes raisons, j'espère, pas juste pour gagner de l'argent. Et euh, du coup, je suis en train de ch changer tout mon système. Par exemple, mon programme d'accompagnement Mission Passion est passé maintenant en format formation en ligne, avec comme bonne nouvelle que c'est beaucoup plus accessible qu'avant puisqu'il n'y a plus tout l'accompagnement qui va avec. Et maintenant, si vous voulez être accompagné, c'est dans le programme Ascension pour vous amener aux 10-15 000 euros par mois. Si jamais ça vous intéresse, je mets un lien en dessous de cette vidéo. Mais en tout cas, je suis très, très content de faire ça parce que petit à petit, je trouvais que j'étais de moins en moins aligné au fait d'aider des débutants parce que ça devenait de plus en plus étranger à moi. J'ai toujours aimé accompagner des gens sur ce que j'ai fait récemment. Et du coup, ça fait deux, trois ans maintenant que j'ai un business à six chiffres. Et ben, Je vais aider des gens à développer un business à six chiffres. J'espère que vous avez aimé cet épisode de vlog. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je serai ravi de savoir ce qui vous a parlé, euh, si vous avez des questions, euh, si vous avez des suggestions de euh, propositions, de quoi de contenu. Et puis surtout, surtout, surtout, le programme Ascension, je vous invite à le découvrir. On prend que 24 clients pour ce premier lancement qui débute 2022. Les inscriptions se terminent mi-décembre. Si vous intéressez, ne loupez pas cette opportunité, vous cliquez sur le lien, vous prenez un rendez-vous, on fait connaissance pendant 20 minutes et en fonction de comment ça se passe, si le feeling passe, je vous présente ou pas le programme et on travaille ou pas ensemble. Donc si ça vous intéresse d'explorer cette piste, le lien en dessous. Je vous souhaite le meilleur, c'était un vrai plaisir, ça m'a vraiment manqué de faire ces, ces épisodes de vlog. Ciao, ciao, à bientôt.